Bonjour, je me présente à vous aujourd'hui pour vous parler du nouveau projet de Japon Info. Pour ceux qui ne connaissent pas Japon Info, c'est un site d'actualité en français sur le Japon qui existe depuis plus de 6 ans et nous continuons à le mettre à jour quotidiennement avec effort et passion. Nous avons toujours fait le choix d'être juste, différent et indépendant. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons vous proposer quelque chose de nouveau. Nous avons créer un vrai journal papier pour donner de réels moyens à Japon Info. Oui, un vrai journal papier. Nous allons continuer à exister sur Internet, tout en développant ce nouveau support pour votre confort de lecture. Dans un contexte d'hyperconnectivité, où tout va trop vite, prenez le temps de lire Japon Info. Bien sûr, ce projet a un coût. C'est pour cela que nous faisons appel à vous. Parce qu'une presse indépendante, c'est une presse financée par ses électeurs. Pour aider Japon Info, c'est très simple. Partagez-nous ou faites un don sur ulule.com. Merci.